Yo salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube donc on se retrouve les gars pour une vidéo spéciale c'est la vidéo des 10 000 abonnés je suis en mode facecam, je suis en mode dehors je suis en train de me promener dans mon quartier dans ma ville et tout et donc je si voulais euh, faire une vidéo déjà déjà je vais vous en faire plusieurs je vais vous en faire euh, 3 ou 4 je crois je vais vous faire un commentaire par rapport à ma réintégration euh, dans la ZP je vais vous faire un commentaire par rapport euh, à la Tootplay par rapport à des des euh, précisions euh, sur euh, comment se faire upload sur la chaîne des précisions sur euh, la chaîne sur les voilà pas mal de petits détails des trucs que j'avais aussi à dire par rapport à mon parcours youtube par rapport à mes choses dans ma vie donc euh, je devais vous faire tous ces projets donc ce n'est pas oublié il y a toujours donc des projets je vais avoir euh, les défis de qui vont arriver en pagaille bien sûr avec toujours euh, des nouveaux youtubeurs avec de nouveaux jeunes euh, voilà comme d'habitude avec plein de monde on va avoir euh, les working life donc euh, soit soit je vais les tourner donc sous forme de petits euh, de petits montages comme j'ai fait avec scratch soit euh, soit en mode je vais raconter des petites histoires euh, in my life donc je sais pas trop comment je vais vous le raconter comment je vais comment je vais procéder à tout ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme notamment Raj ceso comme The 78 gaming stress qui m'ont euh, même toto qui m'ont euh, conseillé de bah, justement de faire euh, des vidéos euh, où je racontais un peu des histoires dans ma vie pour que les, appren les abonnés apprennent à mieux me connaître donc moi c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, de raconter ma vie, mais bon, bah c'est à voir. Je vais travailler sur le projet, je vais voir comment je vais pouvoir tourner mes propres vidéos, et bon, donc je vais voir. Donc en tout cas, dans un premier temps, je tenais vraiment à vous remercier pour ces 10 000 abonnés, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup, je trouve que le stade des 1000 abonnés était quand même beaucoup plus impressionnant puisque quand on dit on a 1000 abonnés, waouh, une personne c'est vraiment beaucoup mais là c'est vrai qu'en bah, étant sur Youtube, en faisant des vidéos, en voyant d'autres Youtubers comme par exemple Sanka, comme VK, comme Dosh, comme, comme plein de gens qui ont voilà, plus d'abonnés que nous donc c'est pas forcément super choquant mais je trouve que c'est vraiment un beau stade les 10 000 abonnés j'en suis vraiment content et je pense que je serai vraiment très content euh, des prochains stades qui vont arriver, je pense que celui que j'attends plus ce sera les 100 000 bien sûr, mais bon je pense pas qu'un jour j'y arriverai, si j'y arrive je sais pas ce que je fais, franchement je sais pas ce que je fais, si vous voulez mettez moi un défi dans les commentaires si jamais j'arrive aux 100 000 abonnés on s'en rappellera, donc je vous rappelle que moi je suis quelqu'un, je vais remercier des personnes, des personnes qui m'ont ouvert les portes de Youtube, des personnes qui m'ont aidé dans mon parcours Youtube, je remercie la première personne, qui est vraiment une des premières personnes qui m'a aidé dans YouTube, c'est Bélo Gaul. Bello Gaul, c'est une des premières personnes qui m'a aidé dans YouTube. Pourquoi Parce que c'était un des premiers YouTubeurs, tout simplement, que j'ai rencontré en tant que tel, en tant que YouTuber. Après, j'ai rencontré Dims, qui lui aussi m'a filé un grand coup de main. Il m'a fait euh, découvrir, euh, découvrir YouTube. Euh, après, on a fondé une team ensemble. On a fondé euh, cette famille, la ZP. Et, euh, malgré euh, les problèmes qu'il y a eu, on ne va pas repasser dessus. Comme je vous dis, je dois vous faire un commentaire par rapport à ça, mais ce n'est pas... Le sujet de cette vidéo. Je tiens à remercier aussi euh, quelques personnes comme des Espagnols qui m'ont aidé, comme Rasta, Bartolo Yenga, comme Poké, okay, finir du trois petits coups de main. Euh, voilà, il y a pas mal. J'ai joué avec beaucoup de joueurs internationaux, comme par exemple, j'ai joué avec des Anglais, Boysta, j'ai joué avec Relaxing N, Matomaster. Donc, des gens qui m'ont aidé de temps en temps, qui m'ont filé des petits coups de main par-ci par-là et, et avec les... qui j'ai partagé de bons moments. Donc, voilà, je voulais vous remercier, vous. On va pas oublier certaines personnes comme Monsieur Doge de Pute. Monsieur Doge de Pute, je te fais un gros bisou parce que toi, tu es un mec, j'adore commenter. Jamais, j'adore comment tu fonctionnes. Et euh, j'adore comment comment tu vois les choses, tout simplement. Après, on va remercier qui On va remercier Monsieur Baïsanka. Monsieur Baïsanka, pour qui j'ai fait un montage il n'y a pas si longtemps. Et euh, donc voilà, c'est vrai que sur 100K, c'était plutôt pas mal de faire un montage. J'avais bien aimé le concept. Euh, donc voilà, franchement, moi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire si il y a un open lobby qui est prévu la semaine prochaine la semaine prochaine dimanche 29 euh, 29 juin c'est bien ça voilà j'ai une petite image normalement je devais vous le faire ce week-end mais j'ai eu un petit peu euh, pas la flemme mais pas le en fait j'avais pas fait les choses dans les temps cette vidéo là je vous la fais on est dimanche et donc vous voyez si je vous ai fait l'open si je vous ferai l'open lobby dimanche bah ça serait maintenant et donc c'est pas possible donc en gros j'ai fait l'image et euh, donc on se donne rendez-vous tout simplement le 29. C'est-à-dire la semaine prochaine, il y aura un Open Lobby PS3, Xbox. On va faire des défis zombies, des challenges. On va faire pas mal de trucs. Ça peut être sympa, ça peut être marrant. Bon, voilà, je vous invite à être nombreux. C'est quoi d'autre à dire, franchement Trop de choses à dire, comme d'habitude. Trop de choses à faire. Ça fait plaisir d'en être là. Ça fait plaisir d'en être là. Il y a toujours eu... Il y a des déceptions sur YouTube. Il y en a toujours. Des YouTubers qui déçoivent. Des gens, des personnalités qui déçoivent. Et après, il y a... Il y a des gens qui remontent la barre. Il y a beaucoup de gens qui remontent la barre et c'est ça qui est bien. Moi, j'espère ne jamais perdre mes propres principes. Les principes que je garde. Je ne vous ai pas forcément parlé pendant cette vidéo. Mais voilà, mes principes de base, c'est ne pas oublier d'où je viens. C'est toujours aider mon prochain ne jamais faire aux autres ce qu qu'on ne veut pas qu'on fasse. grosse fait. Je pense que ce sont de bons principes. Euh, J'ai toujours passé du temps pour rigoler sur la PlayStation. Sur la Xbox. Et non pour... Euh, gratter ou quoi comme je vous dis si jamais un jour euh, je m'en bats les couilles du jeu vidéo je m'en bats les couilles des zombies et... voilà j'arrêterai bah, totalement euh, totalement yt je pense hein, j'arrêterai après je sais pas comment comment voilà je sais pas encore une fois comment se comment va se développer cette aventure puisque encore une fois ça ne tient qu'à vous et si j'en suis là bah c'est en partie grâce à vous je, je suis en partie là grâce à mes amis grâce à ce jeu que j'aime et qui font que je fais ce jeu et qui font que je vous présente ces vidéos avec eux ou sans eux, tout seul ou quoi. Et c'est vrai que d'un côté, si ce parcours YouTube, il en est là, bah c'est grâce à vous. C'est grâce aux 10 000 abonnés qui sont là. 10 000 Spartiates qui sont présents sur mon putain de chaîne. C'est vrai que c'est vraiment énorme. Merci à tous. Voilà, si vous voulez me parler, si vous voulez me casser les couilles, n'hésitez pas. Twitter, il est dans la description. Comme d'habitude, je pense que euh, je suis souvent là sur Twitter, hein, je réponds à tout le monde. Sinon euh, si vous avez des questions, des trucs, dans les commentaires, je vais vous dire quelque chose. Moi les mecs, je prime pas les likes, je m'en bats les couilles des likes. Je vais vous dire cash, j'en ai rien à foutre des likes. Les likes sur mes vidéos, je m'en bats les couilles. Je préfère limite regarder des commentaires, les avis, c'est beaucoup plus intéressant que des likes je trouve. Après c'est vrai que les likes, comme tout le monde sait, ça partage les vidéos. Ça fait que les gens voient sur Twitter que lui a liké ci, lui a liké ça. Et les gens savent très bien que quand ils likent une vidéo, ça le partage, donc du coup il ne la like pas, donc moi s'il vous plaît, likez pas ma vidéo, je m'en bats les couilles laissez moi un commentaire, un petit gg pour tes ou un petit mot, un, un petit truc, une petite remarque une question et moi j'y réponds direct, s'il y a des personnes qui ont des trucs à me demander en privé sur skype ou quoi, qui viennent me le demander, sinon comme je vous ai dit pour vous les abonnés pour vous qui me suivent, pour vous que je ne connais pas forcément je vous invite à follow sur twitter, comme ça vous avez contact avec moi vous avez aussi mon facebook, vous avez pas mal de trucs si vous voulez interagir voilà je pense que ça va être la fin de cette vidéo en tout cas merci à tous hein, encore une fois le cap Dédica c'est un gros cap je pense il n'y en a pas beaucoup qui arrivent il y, en a... enfin, il y en a pas mal qui arrivent on va dire que le cap Dédica c'est un peu euh, un cap un peu facile à, à faire on va dire que le 1k je pense qu'il est un peu plus il est un peu plus difficile parce qu'il faut se lancer quand on n'a pas d'aide c'est mort clairement après l'Edika on va dire que que, que, que ça demande du travail, tout simplement. 420, ça. ça demande du travail. De toute façon il n'y a pas de, y a ah, pas de suffi, Après moi comme je vous ai dit, j'ai fait des remerciements <rire> au début de ma vidéo. Et je continue à remercier les boys qui m'aident. Notamment en ce moment il y a ah, Kentin qui me file un petit un coup de main. De voilà on travaille avec, oh, de, ouais. avec, euh, avec des personnalités. Et moi euh, voilà, moi j'ai toujours, toujours filé mon aide et aux voilà, gens. Et je pense que j'en ai aidé pas mal, après bon il y en a qui disent que j'aide personne et tout Mais bon ça c'est des trous du cul parce que j'en ai aidé plein et je le sais Je le sais J'ai déjà été dans les paramètres de chaîne des gens, j'ai déjà été faire des modifications pour les gens Voilà je suis quelqu'un d'avenant je pense Et donc je remercie les personnes qui m'en donnent en retour Je remercie les personnes qui... Qui, euh, qui font comme moi tout simplement, moi je donne, donc eux donnent. Je trouve ça bien. Tout à votre honneur. Et euh, donc voilà, je vais arrêter de blablater, encore une fois. Et puis euh, je pense que je vais vous faire donc une prochaine vidéo sur la réintégration dans la ZP. Une vidéo pour la to-play zombie où j'expliquerai plusieurs choses sur la to-play zombie, notamment le groupe, la page Facebook. Il y a vraiment plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs, les trucs, les descriptions, les nouveaux administrateurs. Il y a vraiment plein de choses à chaque fois quand j'arrive chez moi le soir je pense jamais même pas à vous faire cette vidéo je. Enfin, c'est la grande folie. Donc voilà, donc de toute façon on se dit bah sûrement à ce soir pour un nouveau live stream, vu qu'on serpille tous les soirs sur Gamer Connexion ou sur Youtube, ça dépend chez qui, ça dépend où. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous invite à follow Twitter, je vous invite à aller sur Facebook, tout ça si vous voulez avoir un contact. Sinon, merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, c'était Foris, ciao ciao tout le monde. Oh putain. Je dit, moi le cahier là. Le Spartiat il m'a relevé au milieu d'un montagne Qu'est-ce que je dois je juste courir en fait Il y en a les non Vas-y, pas de non, non, non <rires> de lien, voilà. ouais, On la Voilà Ah oui, tous les quatre ensemble Allez, Non ]bah, Non Non, non ah tel ah Non Non Non Non Non Non Non Je suis en cadavre, Ah merde, attends, Ouais, je sais. Oh Oh J'ai pu remplacer putain je me un deuxième après. Non Oh chiens, je Non, les Oh Oh la la la la c'est une progression putain Oh le lac T'inquiète pas Vas-y vas-y, c'est des petits je suis mort, je suis mort Je vais me Oh est là, là, là il <rire> il est passe, il m'a il est là il passe, passe, passe, il passe, passe, il de me couer, <rire> ah merci c'est que c'était un ceux là, <rire> regarde où est ce J'ai plus que le Mustang mais sans masto, sans rien, hein, ça va plus. Ok, juste déplace-toi, juste déplace-toi, toi t'es les jaunes, t'attires pas les zombies. La... Tu te mets ouais, dans des coins non, non, j'attire en fait, pas, non, non, <rire> non,